Chers spectateurs, bonjour. Bienvenue dans l'auditorium du pôle des langues et civilisations où nous recevons aujourd'hui Nicolas Amatos-Ichazo pour parler de son film intitulé Incandescence des hyènes. Alors, pour lui poser des questions, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Alice Monin et Camille Salimon, toutes deux étudiantes en master de cinéma et audiovisuel à l'université Sorbonne-Nouvelle. Alors, moi-même, je suis Maxime Russiot, je suis chargé de l'audiovisuel à la Bulac. A ce titre, je participerai à la conversation également et j'en profite au passage pour tous vous remercier vivement de votre participation aujourd'hui. Alors Nicolas, je me propose tout d'abord de vous présenter brièvement aux spectateurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Euh, votre parcours est fait de voyages en Asie du Sud-Est et en Afrique principalement. Vous étudiez également l'anthropologie et l'audiovisuel, et euh, déjà dans ce cadre, votre regard se porte sur la ferronnerie et les forgerons. Vous, vous avez aussi obtenu un CAP de ferronnerie d'art, vous-même, et vous vous êtes formé à la réalisation de films documentaires de création à l'école du documentaire Ardèche-Image à Lussas. Euh, vous avez participé à plusieurs réalisations en tenant différents rôles, et Incandescence des hyènes est votre premier long-métrage documentaire. Donc, bienvenue. Alors, ce, ce premier long métrage, euh, il prend place dans une ville éthiopienne qui s'appelle Harar. Euh, en regardant un peu, on voit que c'est une ville qui a une longue histoire derrière elle, une histoire assez exceptionnelle. Elle est située donc, dans la, entre, entre la péninsule arabique et le reste du royaume d'Abyssinie. Et euh, elle a été à une époque un carrefour commercial très stratégique, entre autres pour le commerce du café de la vannerie, du musc, de l'encens, des peaux de bêtes. Aujourd'hui, elle est connue comme la quatrième ville la plus sainte de l'islam, euh, notamment du fait d'avoir un très grand nombre de mosquées. Et euh, tout ça prend place au sein d'une Éthiopie qui est ma majoritairement chrétienne. <coughs> Donc, c'est une ville qui est aussi justement réputée comme étant euh, un lieu de paix, en quelque sorte un lieu de cohabitation pacifique entre les religions. Euh, Nicolas, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment, comment vous vous êtes attaché à ce lieu Qu'est-ce qui fait que, que votre film euh, prend place là-bas euh, En fait, je suis parti euh, il y a huit ans maintenant, je crois. Je suis parti pour la première fois en Éthiopie. Euh, C'était... Euh, en fait, je faisais une reprise d'études en anthropologie visuelle. Et euh, je me formais également donc en ferronnerie, donc euh, vous avez parlé de, de mon CAP. Et du coup, je suis parti en Éthiopie parce que j'avais envie de, de prendre un peu la tangente, de voyager. J'avais envie de faire mes premières armes en tant que cinéaste aussi. Donc je suis parti avec une caméra, une petite caméra de poing quoi. Et euh, je voulais arpenter un peu le territoire éthiopien pour euh, rencontrer des forgerons. Euh, découvrir le pays. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, au cours de ce premier voyage, je suis, euh, je suis allé euh, à Harare et j'ai été complètement époustouflé par la ville. Déjà, rien que pour sa beauté graphique. Euh, C'est une sorte de, de Médina, en fait, une sorte de, de labyrinthe un peu dans la vieille ville, qui est d'ailleurs classée à, à l'UNESCO, même s'ils font pas grand chose pour l'entretenir. <rire> mais en tout cas, elle est classée à l'UNESCO. Et, euh, et voilà, donc en fait, la spécificité euh, musulmane de la ville de Harar, plus cette beauté, euh, cette beauté, euh, voilà, de tous les instants. Moi, ça m'a donné envie, en fait, de de, de travailler là-bas sur un, pour pour tourner un film, quoi. Puis c'est venu aussi, évidemment, de de, de rencontres avec des, des forgerons euh, sur place, quoi. Ce qui est vraiment très beau aussi euh, dans votre film, c'est euh, tout. Vous parliez d'une ville un peu euh, labyrinthesque et c'est vrai qu'il y a vraiment tout un parcours euh, géographique et visuel euh, dans cette ville, euh, dans cet univers euh, nocturne de la ville, surtout que j'ai trouvé vraiment euh, très beau. Ça crée vraiment une, un parcours très, très intéressant dans la ville. Et euh, ce parcours qui nous mène finalement en fait jusqu'à l'antre des, des forgerons euh, et, euh, et oui dans dans cet dans cette entre où qui est traversé en fait euh, par euh, plein de faisceaux lumineux que ce soit la lumière de la forge que ça soit euh, les euh, les faisceaux lumineux de la ville dans cet univers nocturne. Et du coup, j'avais une question plus en lien avec le choix en fait euh, du titre, enfin euh, le, le titre de votre film, Incandescence des hyènes, qui euh, évoque aussi euh, le premier titre en fait de votre court métrage que je n'ai pas vu, mais qui a l'air aussi tout, au, tout aussi intéressant. Qui, euh, qui s'appelle euh, « Respiration d'une matière embrasée ». Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui vous attire, en fait, dans cette euh, incandescence euh, des corps de la matière et cet embrasement, oui, euh, de la matière ouais, euh, bah, j'aime bien les titres à rallonge, déjà. <rire> euh, <rire> non, mais sur... Euh, oui, donc, en fait, euh, « Respiration d'une matière embrasée », c'était un, un court-métrage que j'ai fait, qui dure 15 minutes, et que, qui était le résultat de ce premier voyage en Éthiopie, justement. Et voilà, j'ai vraiment fait mes gammes. Donc le film a plein de défauts et de qualités aussi. Mais euh, voilà, j'ai fait mes gammes euh, avec ce film. Et euh, ça m'a permis en fait de voir les écueils à ne pas refaire euh, pour la suite. Et donc ce qui a donné incandescence des yens. Et euh, en fait, euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers le travail du, du métal, du métallier, du ferronnier, on, on appelle ça comme, comme on veut, mais en fait, c'est aussi le, le travail des corps du travailleur en fait. C'est euh, comment des, euh, des classes sociales basses euh, sont usées, leur corps est usé par le travail, et comment euh, il y a, une, euh, y a une, une interpénétration, en fait, entre l'objet qu'on qu fait et comment l'objet nous fait, nous, parce que du coup, euh, les gars, ils sont complètement euh, cramés par le travail. Euh, ils bossent jour et nuit dans des conditions... Euh, euh, pas pas super bonne pour la santé, on va dire. Et du coup, ben ils sont autant transformés eux physiquement euh, euh, par cette fatigue de tous les instants que euh, que eux transforment le métal par le feu. Euh, je... je réponds à la question. Ah oui, oui, et... tout à fait. Voilà, donc euh, c'est ça en fait qui m'intéresse, quoi. Et euh, et, euh, et le film s'appelle Incandescence hyènes », parce qu'en fait je suis aussi parti d'une lé, vieille légende locale à Harare qui dit que les forgerons se transforment en à la nuit tombée pour euh, commettre des exactions, euh, aller déterrer des cadavres, euh, euh, manger des, des petits-enfants, ce genre de choses. Et bon, je ne sais pas l'origine exacte de cette légende, mais moi, ce qui m'intéressait de, de, là-dedans, c'était de la prendre dans, un, dans une conception un peu moderne aussi. C'était une manière de décrier socialement aussi les forgerons en disant qu'ils euh, ont un double animal euh, né, néfaste, quoi même si à rare, les hyènes sont, sont plutôt euh, laissées tranquilles, il y a un pacte homme-animal. Et est-ce que le fait qu'ils consomment beaucoup de chats, c'est le chat, on appelle ça oui. comme ça, euh, est-ce que ça, ça, les, ça influence euh, du coup euh, leur comportement euh, Oui, ouais. alors euh, du coup le chat c'est une, une sorte de plante verte en fétamine. Qui est consommé dans toute la Corne de l'Afrique, au Yémen, tout ça. Et euh, beaucoup, beaucoup euh, à Harare aussi. Apparemment, c'est le meilleur chat du monde. Mais non, <rire> ça, c'est toujours les petites querelles de paroisse. Et, euh, et du coup, oui, le chat, c'est une, une plante qui, euh, qui, euh, que les forgerons, en tout cas, consomment énormément. Mais comme à peu près tous les, tous les gens de la ville, tous les après-midi. C'est pas uniquement les forgerons. Non, tout le monde. Euh, tout le monde consomme du chat, en fait. Donc, le matin, les gens l'achètent et l'après-midi, ils le consomment. Et ça, ça crée. Enfin, voilà, il y a une, une grosse dépendance. Euh, ça fait des effets secondaires. Et puis, en fait, ça permet aussi de tenir le rythme du travail. Parce il travaille la nuit. Ils travaille la nuit, quoi. Donc, en fait, c'est un truc qui booste. Enfin, voilà. Et donc, oui, ça crée aussi. Enfin, moi, en fait, j'ai utilisé aussi le chat qu'on voit dans le film comme un élément fantastique en fait, comme une sorte de, de possibilité de s'extraire de la réalité euh, à travers, euh, travers euh, bah, c'est une drogue en fait. Quoi. Et comment en fait ça permet de, de basculer dans une autre réalité euh, parallèle euh, au, dans le quotidien de la ville? Quoi. Et cette irréalité, c'est vrai qu'elle se traduit aussi, je trouve, dans la manière dont vous filmez euh, la ville en opposant d'un côté euh, toute cette première partie, aussi la fin du film, avec une ville tumulte, une ville, mouvement, incessant, etc. Et la ville plutôt, donc je ne sais pas si c'est la vieille ville, mais plutôt très silencieuse, très calme, sans le moindre passant. Donc je trouve qu'il y a quelque chose qui, je ne sais pas ce que vous pouvez en dire, mais de, de cette irréalité du tchat, c'est aussi dans la manière dont vous filmez la ville, il y a quelque chose un peu qui relève du rêve, en fait, un peu dans cette ville un peu... L'idée, en fait, c'était d'essayer de créer une abstraction de, des habitants de la ville, comme si la ville, en fait, euh, au tout départ du film, elle est plutôt concrète, plutôt, plutôt réelle, quoi. Et au fur et à mesure, euh, comme s'il y avait un délitement de la ville et de ses habitants, en fait, et qu'on arrivait... Euh, C'est comme une nuit un peu éternelle qui pourrait, euh, qui, enfin, qui pourrait durer toujours. Et, euh, et que, que seuls les forgerons, en fait restait euh, palpable dans cette euh, dans cet univers là quoi en fait j'ai un peu imaginé les ateliers de, de forge comme des phares dans la ville euh, où on se raccroche où on raccroche notre humanité en fait euh, dans le, le noir le plus profond et que tout le reste de la ville euh, se délitait quoi mais les autres habitants de la ville ne se mélangent pas aux forgerons si, si, évidemment, il y a des interactions. Après, bon, bah, c'est comme euh, partout, quoi. Je veux dire, il, y a des, il y a quand même des, des différences sociales, donc euh, du coup, euh, les gens restent par corporation, restent par euh, couche sociale. Après, moi, j'ai vraiment poussé le bouchon un peu loin dans le film pour vraiment accentuer ça, pour qu'il y ait une, un peu une, quelque chose de plus dramatique euh, dans le sens théâtral, je veux dire, euh, où euh, les forgerons se retrouvent seuls au monde euh, et ils n'ont aucune communication euh, avec le reste de la ville. Mais ça, c'était vraiment poussé à l'extrême pour les besoins du film. Après évidemment dans, dans, le, dans le quotidien de la ville, et du Et, et voilà même, bien sûr il y a plein de gens qui passent dans l'atelier euh, pour discuter, acheter des objets. Oui. Ouais. Ils sont pas complètement isolés quoi. Mais ça c'est moi qui ai, qui ai cherché à le, à le provoquer quoi. Vous parliez aussi des, de ces ateliers comme des. Vous les appeliez des phares, mmh. euh, et comme si euh, ouais, c'était un lieu où on retrouvait cette humanité à travers les corps des forgerons. Et justement, ce qui est aussi euh, très intéressant dans ce film, c'est que vous n'êtes pas euh, à la recherche d'une parole, en fait, d'une parole, d'un témoignage oral. C'est vraiment. Euh, euh, on sent ce qui, ce qui vous intéresse, c'est toute cette euh, sorte de mémoire corporelle, en fait, euh, des, euh, des forgerons. Et bah, je voulais vous demander voilà, pourquoi vous avez plutôt euh, choisi d'immortaliser ces mouvements, ces corps des forgerons, plutôt qu'une parole, en fait. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans là mmh. le, le, Je dirais que c'est le... J'avais envie que ça passe par les corps, en fait. Et euh, j'avais envie que ça passe par des corps euh, filmés très près. Et euh, parce que j'ai essayé de mettre en place aussi une sorte de transformation des corps euh, et euh, au travail, donc, comme je l'expliquais euh, juste avant, et aussi dans mon souci de réinterpréter une sorte de légende de forgeron qui se transforme en hyène. Donc du coup, j'avais euh, envie d'être de, voilà, de, de au plus près des corps, au plus près de, du travail de forge, pour que le spectateur en fait éprouve vraiment ce que ça fait d'être au turbin, être frappé jour et nuit, frapper le métal comme ça à chaud, et de et de de, de ressentir un peu le voilà quoi, comment euh, ce qui se passe quand on passe une journée à bosser comme euh, un damné quoi. Et donc euh, voilà. Et après sur le sur le langage, euh, moi je parle pas euh, Maric je parle pas Harari, euh, je baragouine quelques mots pour être poli, et euh, mais ça me permet pas d'avoir une discussion. Et puis, euh, du coup, j'avais pas vraiment envie de rentrer dans un film qui devient un peu social, en mmh. racontant un peu la vie de tous les jours. Alors, vas-y, explique-nous ton quotidien, blablabla. Ça m'intéressait pas vraiment pour ce projet-là, quoi. Mmh. Après, moi, j'ai fait beaucoup de... Enfin, en off, tout ce qui est pas dans le film, moi, j'ai fait beaucoup de... De, de recherche, j'ai fait beaucoup de prises de notes, tout ça. Donc tout ce travail-là, j'ai fait des interviews, donc euh, tout ce travail-là, moi, je l'ai fait pour, euh, pour moi, en fait, pour mon travail de, de, de réalisateur, mais je n'avais pas envie que ça apparaisse dans le film, ce <rire> n'était pas la proposition, je voulais quelque chose d'un peu plus euh, « roche. Euh, uh, mm -hmm. Et je voulais savoir aussi si euh, la présence de la caméra avait modifié le comportement des, des forgerons, ou est-ce qu'ils sont restés tout du long euh, euh, les mêmes non, non, ça, oui, ça a modifié leur euh, au début, mais après. Euh, ils la voyaient plus quoi. En fait, je suis allé euh, pas mal de fois là-bas, et quand on j'y allais, euh, ben, du coup je restais longtemps, donc en fait euh, je passe beaucoup de temps avec eux. Donc au mmh. début, euh, évidemment, à chaque fois qu'on a, qu a la caméra sur le nez, ça fait un peu bizarre. <rire> et après, ils ils font ce qu'ils ont à faire. De toute façon, ils doivent produire. Euh, ouais. Ils doivent produire des, des trucs, il faut qu'ils bossent. Donc euh, moi, je bosse, je suis avec eux. Euh, je me crame les fesses avec ma caméra à côté de la forge. Et eux, ils, ils font leur truc aussi. Donc euh, chacun son boulot, quoi, en fait. Euh, une... Voilà, c'est des allers-retours comme ça aussi. Euh... C'est un échange. Ouais, je pense que aient... c'était beaucoup plus dur au début, quand j'étais plus dans une posture euh, d'anthropologue. C'est-à-dire la première fois que j'y suis allé, euh, dans le sens où je faisais de la prise de notes, tout ça, et je ne filmais pas trop au début. Et euh, bah, ils étaient là, ouais, super, t'as avec ton stylo, t'as pas l'air trop. <rire> fatigué j'exagère un peu euh, mais après une fois que j'étais enfin euh, voilà c'était plus euh, physique aussi pour euh, moi et ensuite avec euh, Mehdi Baouzi le, le caméraman qui est venu pour la deuxième session de tournage voilà nous aussi on était vraiment en train de travailler euh, dur c'est physique quoi de faire un tournage donc euh, là il y avait un une... ouais voilà il y avait vraiment une... des allers-retours là dessus quoi sur le travail physique quoi. et alors là on parle des forgerons en règle générale dans votre film on en suit deux en particulier euh, J'ai retenu Imano et Mohamed, je crois leur prénom. Euh, Est-ce que vous voulez nous parler un peu de la rencontre avec euh, ces deux personnages-là en particulier et pourquoi vous les suivez du coup dans le, dans le film euh, Les rencontres, elles se sont faites de manière assez fortuite. Euh, je je, je rôdais la nuit à la recherche d'ateliers de forgerons. Et au début, on m'a un peu orienté vers celui qui, qui est euh, où tous les touristes passent, enfin, les quelques touristes qui restent à la journée. Ce n'est pas non plus très, très touristique. Et, euh, et donc, on m'a orienté là. Ça ne faisait, faisait pas pour moi. Enfin, je n'étais pas à ma place dans cet atelier de forge là. Et puis, ben voilà, le soir, j'allais me balader tout seul dans le noir. Euh... <rire> puis, je tendais l'oreille pour voir s'il n'y avait pas des coups de marteau par-ci, par-là. Et puis voilà, donc j'ai poussé la porte d'Atelier de Forge et je, je me suis un peu tapé l'incruste au début, quoi. Et puis après, euh, ça, bah voilà, on, on est devenus amis, quoi. Donc euh, du coup, euh, je suis revenu. Euh, ils étaient étonnés que je sois de retour. Je leur ai montré deux, trois rushs que j'avais fait la dernière fois. Euh, je leur ai expliqué le travail qu allait, que je voulais faire et si ça, ça allait beauté de le faire. Et puis voilà, ils... ça, ça s'est fait comme ça. Donc eux, après, ils se, ils se connaissent. Ils ne vivent pas dans le même quartier, en fait. Donc, euh, ils bossent pas dans les mêmes ateliers de forge, donc ils se connaissent comme ça, de vue et tout. Après, ils ne sont pas forcément euh, amis, eux, de leur côté. Et euh, voilà. mais euh, Oui, voilà, ça s'est fait, fait comme ça. Mais ils sont très différents, c'est ça qui est drôle. C'est pour ça qu'on a choisi, qu choisi d'en garder euh, deux. Et aussi parce que les autres personnes avec qui je voulais travailler au début, il y a eu aussi des des choses qui n'allaient pas euh, en termes de cinéma. Et puis, humainement, c'est pas... Enfin, il faut être confort, quoi. Et si humainement, c'est pas... pas top, on n'est pas en confiance euh, ni les uns ni les autres. Donc, du coup, moi, je voulais travailler avec Imane Mohamed, parce qu'on a scellé on a une amitié euh, qui n'était pas forcément dans la parole, d'ailleurs, parce qu'on qu ne parle pas la même langue. Et, euh, oui. Il fallait choper des jeunes dans la rue pour qu'ils qu traduisent en anglais, tout ça, ou... et en amérique. Un peu compliqué quoi, non, mais après voilà, ça passe par autre chose que le, que le, le langage. Mais je suis, ouais, c'était bien de travailler avec eux. Et ils ont, ouais, deux tempéraments différents en fait, c'est ça qui est chouette. Et du coup, je trouve que ça se ressent aussi. C'est pour ça qu'on a travaillé leurs personnages, on va dire, parce que c'est ils sont comme ça, mais on a quand même un peu fictionné les choses aussi de une certaine manière pour que deux personnages un peu euh, euh, antiques comme ça, quoi, comme... <rire> euh, ressortent du film, quoi. Mm -hmm. Et un forgeron, c'était pas assez. Hein, c'était, ça suffisait pas. Et puis les deux sont tellement beaux, je trouve que c'était chouette de les de les avoir tous les deux à l'écran, Surtout la scène. Euh... Alors, je ne sais plus quel forgeron c'était, mais au milieu du film, cette scène très longue, en fait, où vous filmez vraiment euh, son corps en gros plan, son pied dans les cendres, euh, son omoplate, ça, ça, ça transforme vraiment. Vous parliez tout à l'heure de cette transformation du corps humain en autre chose. Bah, je trouve que c'est vraiment l'une des scènes où on sent, pour le coup, cette, euh, cette transformation euh, du corps au rythme euh, de la matière. Il y a vraiment... Une un échange, je trouve, euh, qui est très intéressant dans, dans cette scène au milieu du film. Je ne sais pas euh, si, euh, si c'était. Euh, Qu'est-ce qu que vous recherchez vraiment dans tous ces gros plans En fait, comme si la caméra se perdait un peu dans leur corps, on dirait, je trouve. Oui, bah, c'est ça. L'idée, c'était vraiment d'aller au plus près des corps pour euh, éprouver la sensation du travail et la scène dont vous parlez. C'est aussi une manière euh, de commencer à vraiment rentrer dans le dans le fantastique aussi. Enfin, la répétition, comme ça, de, de, du mouvement qui s'accélère un petit peu. Et puis, on a essayé de faire euh, tenir vraiment le montage dans ces moments-là avec des trucs un peu longs, peut-être un peu lourds. Mais on, je pense qu'on a besoin dans ces moments-là, en fait, de, de, de subir un peu cette lenteur et ce, ce, ce, ce rythme-là de montage. C est, c est, euh, les plans sont longs. Quoi. Et, le, et même si le, le rythme dans le film est, est rapide par rapport au martèlement, et, et ça, ce twist un peu comme ça, ça, nous, ça, nous, ça permet, je pense, de rentrer dans autre chose dans le film, dans la deuxième partie du film. C'est un peu comme le début du tremplin pour, euh, pour accéder à la deuxième partie où tout commence à s'étioler comme ça et à se dissoudre dans et, la nuit. Et dans la musicalité aussi, ce passage est vraiment avec, euh, qui conduit justement... Euh... Au groupe complètement en transe, euh, après avec le rythme, mm. c'est euh, c'est oui. Bah, en fait, oui, la musicalité c'est vachement important en fait euh, dans le film et, euh, et les, les, les martèlements en fait ça crée une musique quoi. C'est euh, c'est pas que du bruit, ça crée vraiment une, une un rythme assez dingue qui fait que même eux, je pense que ça les ça les met un peu dans un état seconde. Euh, d'avoir ça dans les oreilles. Et la révé... En fait, quand on frappe le marteau sur l'enclume, ça crée aussi des réverbérations qui font que c'est assez incroyable. Et au fur et à mesure du temps, on sent telle ambiance dans l'atelier. Ce n'était pas dû à notre présence ou par rapport aux oui. quatre ouais. dont on parlait. Ce n'est pas que ça. Je pense qu'il y a un truc un peu de longueur qui s'installe, et une fatigue et... au fil des heures, parce qu'ils travaillent des heures et des heures. Donc au fil des heures, en fait, ça s'étiole. Et même dans l'atelier, on sent qu'il y a un rythme différent dans le travail qui s'installe. Les mecs, ils sont un peu ailleurs, mais juste par le fait de... Il y a une sorte de pesanteur. Euh... ouais c'est ça. Ouais. Mais après, oui, moi, la, la musicalité, euh, ça m'importe beaucoup. Enfin, je suis aussi allé euh, en Éthiopie, à la base, euh, pour revenir au tout début de la discussion, pour, pour la musique, pour le jazz éthiopien des années 70. Moi, j'aime beaucoup un groupe de post-punk hollandais qui s'appelle X et qui bosse avec un, sax qui bosse avec, euh, un saxophoniste éthiopien qui s'appelle Getachou Mekoria et qui était euh, à son âme, il est décédé maintenant, c'est un, un vieux monsieur. Et enfin voilà, Patti Smith aussi, qui a fait un album qui s'appelle Radio ethiopia Et euh, voilà, moi c'est des influences aussi comme ça, musicales et, et rock, pas mal, qui ont fait que je voulais aller en Éthiopie. Et donc après, dans mon travail, j'essaye de restituer ça. Donc euh, faut que je digère mes influences et que ça ressorte d'une autre manière. Donc la musicalité du, de la frappe, de la forge, pour moi, il y avait quelque chose de d'un tempo euh, de fête. Donc, il n'y avait pas vraiment besoin de musique en plus dans le film. Quoi. Et est ce que Rimbaud a été une influence aussi? Parce il a vécu à, à Rares. Et... Oui, que... oui, oui, Rimbaud euh, aussi. Ça m'a donné envie d'aller faire un tour par là bas. Ouais. Euh, après, voilà. Euh, oui, oui, oui, Rimbaud, ça m'a influencé. C'est euh... vous qui avez écrit le, le poème qui, qui, se... oui. qui est Alors, lu dans le, la... Le, de... le poème lu par une voix féminine, donc mm -hmm. la voix de la comédienne Magali Bona. Euh, C'est un texte que j'ai écrit, donc à moitié sur place, euh, sur le... Enfin, pendant le tournage ou pendant les repérages. Et ensuite, je l'ai remodelé euh, chez moi. On l'a remodelé au montage aussi avec le monteur Camille Mouton, qui, euh, voilà, parce qu'en fait, ça ne collait pas exactement à ce qu'il nous fallait comme, comme rythme. Donc il a, ce, ce poème, il a eu plusieurs, euh, plusieurs vies euh, et on l'a vraiment euh, retravaillé pour qu'il qu colle euh, au film. Il est assez surprenant, ce poème, parce que c'est vraiment la seule parole euh, euh, du film, en fait, qu'on entend euh, vraiment. Donc, ça, en plus, avec euh, cette caméra embarquée euh, dans la voiture qui accompagne euh, cette lecture, il y a vraiment une atmosphère très flottante, en fait, je trouve, euh, euh, où on a l'impression ouais, de traverser à toute allure la ville. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé oui. cette, cette scène avec le poème. C'était vraiment chouette. Bon, tant mieux, c'est cool, parce que ce n'est pas la, la vie de tout le monde. C'est marrant, ce poème, il divise beaucoup, en fait. Ah, oui. Enfin, ce n'est pas le poème en soi, mais c'est enfin, le fait que ce soit en français, ça, ça, ça divise les personnes, et puis le fait que ça sorte du dispositif. Ah, justement, ça m'a vraiment tout de suite fait penser à Rimbaud. Enfin, je ah d'accord, bah, merci beaucoup. <rire> fait <plaisir. rire> en fait, j'ai fait des recherches après pour voir si c'était lui ou qui l'avait. Ah, c'est <rire> ah, c'est bon. ah, Ça, me fait plaisir. <rire> Moi, j'ai trouvé que le poème, justement, il était aussi euh, très, très en phase avec la légende de, des ouais. forgerons hyènes. Il euh, y, y a ce côté un peu, euh, voilà, il y a une bête qui se dessine euh, au fur et à mesure où on l'écoute, qui est euh, mi-humaine, mi-autre chose. Euh. Et euh, du coup, cette, cette légende en particulier, euh, qui euh, vous, vous en avez déjà parlé un petit peu. Euh, moi, j'avais vu aussi que euh, le, le fait que les, y, on nourrisse les hyènes à Harare, euh, ça fait partie aussi des, des attractions touristiques, en gros. Vous, vous ne le traitez pas du tout comme ça. Euh, que, quelle place est là, cette légende, dans le film euh, Comment vous l'utilisez à la base Est-ce que c'est un, est -ce est un choix premier ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive après euh, Oui, je crois que en fait, c'est presque à l'origine du film, cette légende. En fait. C'est ce qui m'a titillé l'oreille et ce qui m'a donné envie de faire le film. Et euh, je voulais travailler avec les forgerons à Harare, mais je ne savais pas comment le tourner au début. Donc du coup, quand on m'a parlé de cette légende, qui est, qui est vieille, ancienne, hein, maintenant les gens s'en fichent un peu, mais... Euh Toujours intéressant de savoir qu'il y a des légendes comme ça. Je veux dire, c'est pas, c'est pas anodin, quoi. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a donné envie de de, de de tourner le film d'une manière un peu fantastique, quoi. Euh, donc, je m'y suis intéressé. puis surtout, j'ai pris beaucoup de liberté avec et je me suis permis de la réinterpréter complètement. Et ça, ça donne une. Je trouve que, enfin, On a essayé de le faire de manière à ce que ça soit un fil conducteur du film, mais il y en a d'autres, en fait. il y a plusieurs fils conducteurs dans le film. C'est il y a différentes strates, quoi. Mais la légende, oui, effectivement, et, et par le biais du poème, euh, ça nous permettait de donner des, des billes au spectateur, de comprendre un peu des échos de cette légende, sans que ce soit trop euh, basique, quoi. Mmh. Donc, il y a le tout petit texte inséré au début du film qui fait deux lignes, qui donne un peu de... Voilà, quoi, du, du grain à moudre. Et ensuite, il y a cette, cette, ce poème qui arrive d'un coup, euh, à 40 minutes du film, et qui, euh, et qui donne des éléments, en fait. L'idée de cette voix off, en fait, de, de, cette, de ce poème, c'est aussi d'essayer de, de raconter comme si c'était la, la mère de toutes les hyènes en fait, qui, euh, qui surplombe tout ça, qui nous surplombe tous et qui, qui du, du fond de sa tanière, nous raconte des choses euh, <rire> qui sont euh, trop dures à comprendre pour des simples mortels. Mmh. C'est un peu ça le délire. Moi, j'étais aussi intriguée par la, la fameuse sculpture qu'on voit à la fin de Yen. Et du coup, peut-être que vous pourriez nous en parler un peu de ce projet de sculpture. Ouais, alors, euh, bah parce que du coup, on a fait beaucoup de tentatives de mise en forme pour le film. Donc, euh, j'avais sollicité un, un designer qui vit à saint étienne qui s'appelle Jean-Sébastien Poncet. Et euh, avec lui, on a commencé à élaborer une, une sculpture de hyène. Euh, géante, quoi, qui fait... Euh, qui fait je ne sais plus quel taille enfin, il fait, c'est grand, à hauteur d'homme, quoi. Et c'était pour essayer des choses de, de, pour retranscrire la légende de manière euh, concrète. Et donc, on s'est dit, euh, quoi de mieux que du, de la ferraille <rire> pour retranscrire un truc lié au forgeron. Donc, on a fait des essais. Ensuite, bon, on est... Euh, lors d'une lors partie du tournage, du coup, on a, on a demandé à un monsieur qui s'appelle barre avec son équipe de ferronniers, de reproduire la hyène euh, et de la réinterpréter. En fait. L'idée, ce n'était pas de l'avoir à l'identique, c'est qu'elle soit, que ce soit une hyène et... jumelle de la hyène euh, de Saint-Etienne et que ce soit la, la, la hyène de Harare. Quoi. Donc, du coup, ils ont réinterprété le, le prototype que nous, on avait euh, documenté un petit peu en photo, tout ça. Et donc, ils ont, ils ont refait une hyène et en ferraille euh, que, que nous, on transportait un peu partout dans la ville. Donc euh, voilà, c'était assez drôle de voir euh, tous les gamins des rues, et tout le soir, euh, à une heure du mat, euh, ils nous accompagnaient, ils portaient la hyène et tout, enfin ça a créé aussi des interactions. Enfin, c'est pas drôle parce qu'ils vivent dehors, mais... Mmh. En tout cas, voilà, ça, ça a créé des choses par rapport à ça. Et pour le besoin du film, ben, en fait, euh, c'était aussi une autre manière de de figer la, la légende de, des forgerons hyènes et, et cette histoire de méta yenne, donc la mère de toutes les hyènes à travers la voix off, c'est aussi la, de, de, de la mettre concrètement dans le film. Quoi. Mmh. Et donc à la fin, elle brûle, évidemment. Après, on l'interprète comme on veut. Hein. Ça, c'est le spectateur qui, euh, qui décide. Quoi. Mmh. moi je, je me disais aussi, en regardant le film, <coughs> il y a ce côté un peu fantastique. Et puis, euh, si, euh, si, ben, je ne vais pas dire résumé, mais disons que dans les ingrédients euh, forts, il y a le fait qu'on voit les gens euh, travailler, euh, prendre des drogues douces, euh, se nourrir, euh, jouer de la musique. Finalement, euh, le quotidien, un, un quotidien qui n'est pas propre euh, du tout à eux, mais quasiment à l'ensemble, euh, je ne veux pas dire de la planète, mais en tout cas des ouvriers de la planète. Est-ce que dans votre film, justement, il y a aussi cette volonté d'aller toucher un message euh, un peu temporel, international sur l'être humain et sa, sa condition sur Terre, j'ai envie de dire. Euh, je ne sais pas, oui. Enfin, moi, je m'intéresse à la condition ouvrière. Mon, mon père a été ouvrier métallo toute sa vie dans une usine. Donc, c'est ça aussi qui a fait mon... Enfin, je me suis construit aussi avec ça. Donc, évidemment, le, la condition sociale des gens au travail, ça m'apporte énormément. Après, je voulais transcender ça dans le film et pas que ce soit justement un film social sur euh, les gens de de basse classe par rapport au boulot tout ça. Ça ça transpire je pense dans le film mais je voulais euh... en fait non, j'ai quand même fait un focus sur les gens de harare et évidemment, je pense que quelqu'un au travail en fait, ça a des répercussions dans pour tout le monde dans tous les pays, c'est la même situation même si le boulot est pas le même, si les conditions sociales sont pas les mêmes, l'effort le, au travail pour gagner sa croûte et nourrir euh, ses enfants, euh, je pense que c'est la même chose partout donc euh... De manière indirecte, oui, ça peut faire écho à ça, mais j'ai pas réfléchi à ça directement en faisant le, en faisant le film. D'accord. Moi, c'est vrai que ça m'apparaissait comme ça. J'avais un peu cette image de vous montrer un être humain sans, justement, sans les artifices, on va dire, de, de la civilisation moderne telle que moi, je la connais ici, par exemple. Et, euh, et du coup, euh, je le trouvais assez en phase avec euh, le discours actuel de retour à la nature, de respect de la nature et puis de retour, euh, d'essayer de, de retrouver en nous, justement, euh, notre humanité dans ce qu'elle a de plus rudimentaire, y compris. Et donc débarrasser de tout ça. Et c moi, c'est un peu aussi euh, cette lecture que j'avais euh, du film et qui m'a touché euh, particulièrement. Ouais, ça, ça peut être une, une lecture comme ça, moi. Mais c'est pas, en tout cas, moi c'est pas comme ça que j'ai interprété les choses. En tout cas, j'ai euh, débarrassé le, la ville de toute présence, mais c'était pas pour un retour à, à autre chose. à la nature tout ça, c'était vraiment pour les besoins de ma narration. En fait, j'avais besoin qu'on bascule presque dans un monde parallèle. En fait, c'est plus les, les films d'horreur finalement qui m'ont mmh. influencé que que des films où on retourne à la nature, tout ça, c'était plus une idée de, ouais, un peu, euh, de film, euh, film un peu dark, d'horreur, où, euh, où tout disparaît et on est perdu, on perd ses repères. C'était plus euh, dans cette idée-là. Alors moi, c'est d'ailleurs, ça me rappelle une question qui me venait tout à l'heure. Euh, moi, c'est vrai qu'en regardant le film, je me demandais est-ce que cet atelier, c'est euh, uniquement le lieu de travail où est-ce que c'est aussi un lieu de vie et euh, un lieu de vie qui rassemble une communauté Ou est-ce que les gens finalement pourraient aller dans d'autres ateliers euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un lien fort entre eux Parce que c'est ça que le, le fait de les voir justement et travailler et euh, je ne sais pas si pris ou quoi, mais en tout cas il y a quelque chose de spirituel aussi qui se passe entre eux. Euh. Euh, Est-ce qu'ils forment une communauté homogène Est-ce que c'est un groupe de gens Est-ce que c'est des, in des individualités qui se, qui se rassemblent autour de cette activité uniquement Je ne sais pas. Oui, alors il y a l'atelier la de Imano donc, euh, qui est plus en ville. Euh, en fait, ils sont tous salariés d un, d un, du propriétaire de la forge, donc ils travaillent, euh, ils travaillent pour lui. Quoi. Et euh, donc ils se rassemblent ce pas toujours les mêmes personnes, même si de manière générale, c'est les mêmes. Et ils se rassemblent pour travailler euh, toute la nuit euh, et le jour. Enfin, ça dépend, en fait, il euh, y a plein de commandes à faire, il y a plein de pièces à faire, et donc ils se rassemblent autour de ça. Et après, le deuxième, euh, deuxième personne, euh, Mohamed, qui lui, en fait, il, il est un peu parti du centre-ville, il est allé dans un quartier un peu plus loin. Et lui, il voulait avoir sa petite forge à lui, et être autonome, en fait. Donc du coup, il est beaucoup plus solitaire. Et euh, dans son travail, même s'il y a toujours du monde qui passe, en fait, parce qu'aussi... Euh, euh, vu que ça bosse toute la nuit, il y a des gens qui viennent cater toute la nuit, donc euh, au chatter, euh, donc du coup il euh, y, y, y a tout le temps du passage en fait, il y a des gens qui se posent, euh, qui restent, euh, qui fait machin, ça, ça chatte, euh, ça, ça repart, il y a d'autres gens qui arrivent, enfin, c'est des lieux de passage en fait, c'est ouvert aux quatre vents quand même. Si je ne me trompe pas, vous, vous aussi, vous avez une formation euh, de ferronnier euh, d'art, et est-ce que à Harare du coup, vous avez pu... Euh, euh, avec les autres ferronniers, euh, réaliser des, des objets Ou est-ce qu'ils vous ont montré comment faire Est-ce que vous avez essayé Ou euh, vous étiez juste là vraiment pour les filmer euh, Ouais, donc moi j'ai un CAP de ferronnier d'art euh, que j'ai passé il y a un petit moment euh, en même temps que je faisais un Master 1 d'anthropologie. En fait, je voulais voir le métier de l'intérieur pour savoir de quoi je parle en fait. Et je pense que ça m'a aidé notamment pour les, les questions de cadrage, les questions de. De... Ouais, comment est le métier, en fait, pour anticiper un peu ce qui se passe. Euh, après, là-bas, euh, je leur ai dit « Mais si, mais je suis, je suis ferronnier et tout ». Ils ne me croyaient pas trop, en <rire> fait, parce que vu que c'est un métier assez... Euh, pas très bien considéré euh, là-bas. Ils disaient bah « Ben non, quand même, abuse pas, Nico, t'es pas... <rire> pas ferronnier ».« Mais si, donnez-moi le marteau, je vais vous montrer ». Et puis, euh, bon, bah, j'ai tapoté, quoi. Mais non, non, j'ai pas vraiment eu l'occasion. Ils voulaient pas vraiment me laisser faire, en fait. Ils avaient peur que je me fasse mal. Ils du coup, ah. ils étaient pas torches. <rire> <rire> non, j'ai pas trop pratiqué sur place, ouais. hmm. C'est vrai que leurs corps sont vraiment très marqués. C'est très beau, tous les plans, quand on voit, surtout le premier plan. Le premier plan, est... oui. Ouais, il enlève euh, ses peaux. Euh, c'est vraiment une peau complètement. Euh... C'est aussi un peu la transformation, ouais. quoi, comme un serpent qui change des cages, ou ouais, ouais. un ferronnier qui se change en hyène. Euh, mm. ben, en fait, c'est le... le seul plan de jour du film. Après, on bascule dans la nuit. Ouais. Et l'idée, c'était d'avoir un plan fort euh, mm. d'entrée de jeu, en fait qui annonce un peu la couleur et qui peut paraître anodin. Euh, puisque donc, là c'est Mohamed, il y, y a sa, sa femme euh, Fatima qui pile, donc ça peut presque paraître un peu, euh, euh, voilà, un peu comme ça, euh, trivial quoi. Et, euh, et en fait, oui, effectivement, vu qu'il se coupe la peau, on voulait un, un premier plan assez fort, quoi, qui marque directement, ok, mais qui fait un truc de tous les jours, mais quand même, pas, ça ouais, rigole pas. Quoi. Mec, il a un gros couteau, et il se coupe. Euh, mmh. C'était un peu ça l'idée du premier plan, on voulait un peu, euh, voilà, annoncer la couleur tout en restant euh, dans quelque chose de très concret, finalement. Mmh. Mmh. C'est très réussi, <rire> <Ouais>. <rire> Mais dès le début, en fait, on a essayé d'être près des corps, quand même. Mmh. Même si c'est une vie quotidienne et tout, on voulait qu'il qu y ait quelque chose vraiment du, des visages, des, des, des corps morcelés un peu qui commencent à apparaître pour mmh. que le spectateur puisse déjà euh, inconsciemment travailler sur ces questions de transformation des corps, quoi. Parce que les hyènes, elles arrivent tard en plus, on les voit vrai, au bout d'une demi-heure, je crois vraiment. Ouais. Euh, donc c'est vrai que tout, tout ce travail, comme vous dites, de morcellement du corps, ça permet d'introduire au fur et à mesure cette transformation. Ce n'est pas juste, euh, bim, les hyènes euh, qui arrivent. Euh, c'est vraiment très euh, progressif, je trouve, tout au long du film. Mmh. Bah, les yens oui. Euh, on s'est dit aussi euh, au montage que si elles arrivaient trop tôt, en fait, euh, bah, si on revient sur la question des films d'horreur dont je parlais juste avant, c'est qu'en fait, euh, une fois que tu as vu le, le monstre, tu n'en as plus peur. Quoi. Mmh. Et on voulait qu'il y ait une tension tout, tout le temps qui soit là, à présent Qu'est-ce qu'il y a au coin de la rue Qu'est-ce qu'il y a dans ce... au second plan C'est flou dans cette ruelle ou derrière la porte On ne sait pas vraiment. Donc... Euh... Une possibilité de, de, de peur, un peu comme ça, qui était... Et puis, à un moment, il faut bien qu'elles arrivent, les hyènes, parce qu'elles font partie aussi de la narration, quoi. Et finalement, elles sont assez inoffensives. Enfin, oui. L'image, en tout cas, qu'on a, euh, elles, elles ne font pas vraiment peur. Euh, non, non, mais c'est... Mais... Oui, oui, effectivement. Mais ce n'était pas non plus le but mmh. de... Parce qu'en plus, à rare il y a un pacte, donc, entre ouais. les hommes et les ça. animaux, où les, les habitants nourrissent les hyènes. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de danger, en fait. Mais quand, quand même, même, le fait euh, de les ça, voir rôder... Le, mais c'est comme un, le monstre sous le lit, il n'y a pas ouais. de danger. C'est le <rire> fait de se l'imaginer <rire> oui, qui fait ça. que ça fait peur. Ouais. Donc. Nous, on a voulu travailler dans, dans ce sens-là, en fait. Apporter mm. du fantastique, apporter du, une petite tension permanente qui fait qu'on ah, ne sait jamais. quoi mm. Est-ce ouais. qu'ils vont se transformer ou pas ouais. Est-ce que les yens vont, vont faire quelque <coughs> chose enfin, C'est vrai, quand ils sont en transe, c'est très impressionnant avec le chat. Parce que c'est vrai qu'ils ont ces yeux et on a l'impression qu'ils vont se transformer à s'en ouais. manger quoi. Alors, juste pour les spectateurs, euh, les hyènes, ce n'est pas dangereux, à, à rare, parce qu'ils ont l'habitude de les nourrir. Si vous croisez une hyène un jour, <rire> méfiez-vous, hein, parce que ouais. si elle n'a pas eu à manger, ça ne va pas être la même. C'est vrai qu'il y, euh, y, a, y a cette longue histoire où, euh, du coup, il euh, y, y a cette entraide, euh, homme animal à la base avec les hyènes, parce qu'elle débarrasse les rues, des... euh, participe à la propreté des rues. Et en même temps, elle représente un danger, et c'est du coup à force de les nourrir pour euh, pas qu'elles euh, qu deviennent agressives, que ce, que ce pacte existe, quoi, à travers les siècles maintenant, j'imagine. Ouais, ça fait un petit moment, je, honnêtement, je ne me rappelle pas euh, l'origine de, de ça, mais et oui, c'est devenu une attraction touristique, mais enfin, ce n'est pas non plus euh, Disneyland, hein, c mmh. ça reste euh, à la mode Harari, donc un peu à l'arrache, avec des avec des abats qui jettent comme ça pour qu'elles viennent manger quoi mm. mais nous, on n'a pas on n'a pas vraiment travaillé dans ces, dans ces endroits là puis on était à une autre temporalité même pour nous pour le tournage on était beaucoup plus tard dans la nuit on... donc avec le, le chef hop medibawzi on était toute la nuit dans les rues en train de filmer des choses donc on n'était pas du tout dans le temps euh, touristique quoi. Mm. Et ça me fait penser d'ailleurs à une autre question, euh, parce que moi, c'est vrai que j'ai vécu le, le film euh, finalement euh, comme un, un, un long plan séquence, un, un long poème. Euh, mais bon, pour connaître un peu la réalisation, euh, forcément, il y a eu plusieurs sessions de tournage, euh, il y a eu plusieurs écritures, j'imagine, euh, entre les scénarios et le montage. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu euh, euh, ce découpage, euh, comment déjà comment vous voyez vous le découpage euh, du film finalement on voit qu'il y a une chronologie on voit qu'à ce genre de choses mais euh, comment comment vous le découpez en termes d'écriture et, et comment ça s'est découpé en termes de tournage euh, en termes de sessions de tournage. Euh, moi j'avais beaucoup écrit avant les donc on a fait deux sessions de tournage une première en 2018 si je me trompe pas où je suis parti tout seul. Donc j'ai fait euh, repérage-tournage, on va dire, où on a, gardé des choses, euh, on a gardé des choses dans le film. On en a jeté pas mal aussi, et, euh, mais ça a donné beaucoup de matière en tout cas. Et, euh, et ensuite, on a fait une deuxième session de tournage en 2019. Donc là, on était deux, donc euh, Mehdi, Baouzi et moi. Et euh, là, on a, on a beaucoup euh, shooté, on a beaucoup filmé. Et la plupart des choses euh, qui sont dans le film sont dans la deuxième session de tournage. Et après euh, j'ai beaucoup écrit avant le tournage et euh, parce que j'avais besoin en fait d'avoir un truc très très lisible pour moi en fait pour être très à l'aise là-bas dans dans notre petite nos petites tentatives plus euh, fiction et puis aussi pour euh, savoir ce que je vraiment vraiment ce que je voulais filmer euh, que ça aille vite et qu'on puisse en fait avoir des des moments de, de perdition pour nous aussi, mais dans le sens positif, c'est-à-dire on sait où on va, et à partir de là, tu as un cadre, tu peux péter le cadre, enfin c'est ça l'idée. Donc moi j'étais vachement sur mes papiers, on, faut on filme ça et tout, et à partir de là, eh ben, on peut euh, plus s'amuser, puisqu'on on était tranquille sur ce qu'on devait faire. Et, euh, voilà. et après, après la première session de tournage, euh, j'ai réécrit, parce que je me suis rendu compte qu'entre... Euh, ce que j'ai dans la tête, ce qui se passe sur le terrain, euh, les gens... Enfin, tout, quoi. C'est un film, c'est du documentaire. Donc, forcément, la réalité, elle nous rattrape, quoi. Est-ce qu'il y a certaines choses qui étaient scénarisées mmh. Il y a des petites choses scénarisées. Après, euh, après ça reste euh, très succinct. Mais après, on a, essayé, on a fait des tentatives avec euh, nos deux amis forgerons. On, on leur a fait des propositions, quoi. Donc, il euh, y a Imano qui, euh, qui est à fond, surtout, et qui comprend très vite euh, le travail du cadre et de, et de ce que c'est le jeu d'acteur, Mohamed, un peu moins. Mais après, il s'est passé des choses. Et c'est pas forcément dans les... Enfin, on a gardé des choses par, parfois qui étaient presque des accidents de, de ces tentatives de fiction. Quoi. Et, euh, voilà. et après, on a... Euh, enfin, J'ai réécrit encore après la deuxième session de tournage et, et au montage, on a encore énormément euh, retravaillé. Enfin, après, avec euh, Camille Mouton, euh, qui est le monteur, c'est un travail à... À, à quatre mains qu'on a fait parce que du coup il a vachement appuyé sur des, des propositions que moi j'avais pas auxquelles j'avais pas pensé et puis il fallait il fallait ouais c'est un, un film qui a été beaucoup aussi euh, travaillé au montage quoi mmh. ça c'est sûr quoi. donc on avait l'œil euh, extérieur du, du producteur qui est Xavier Rocher et euh, de la fabrica nocturna et qui nous euh, qui, euh, qui apportait son point de vue aussi euh, de, de producteur et point de vue artistique en cours de route du montage et euh, nous on se démenait avec tout ça donc c'était un peu laborieux parfois le montage parce qu'il y a vu que le film il y a pas vraiment il y a pas une narration très euh, très forte enfin je veux dire tout est très euh... c'est des petits fils c'est des petites choses en fait quoi on suit pas un personnage justement c'est pas un film so euh... enfin genre un documentaire social on suit un personnage qui avec des interviews tout ça donc là en fait il euh, y a des scènes en fait qui étaient complètement à l'envers de ce qu'on a actuellement dans le film quoi mmh. Mais j'y touche plus, parce que sinon, je... <rire> il y a des choses, j'aurais envie de... Vous aviez beaucoup de matière, du coup euh... Euh, Je crois qu'on avait, si je ne me trompe pas, je crois qu'on avait 80... 90 heures de rush 80 <rire> heures, je ne sais plus. Ouais. Le montage, quoi, du coup. <rire> ouais, long, long montage, un peu. Mais il fallait ça, en fait. Je pense mmh. que vu que la forme, elle est un peu expérimentale, et qu'on qu cherchait des choses un peu, je sais pas, radicales, en tout cas, on a... On a... On voulait aller au bout de, notre, de nos dispositifs et de notre recherche artistique sans rien brader, en fait. Donc à partir de là, au montage, on a un peu galéré, mais c'est normal, je pense, parce que la forme du film aussi, elle, elle demandait de, enfin, quelque chose d'exigeant au montage. On ne pouvait pas se permettre de, de, de brader ça, quoi. Et euh, vous voudriez euh, un peu pour les... Les jeunes réalisateurs euh, qui débutent à nous parler un peu matériel aussi, parce que du coup, on vous avez beaucoup filmé. Vous, vous êtes allé plusieurs fois. J'imagine que ça doit être assez léger. Euh, vous deviez, euh, j'imagine, avoir quelque chose de pas trop encombrant, assez léger. Ça donne quoi du coup en termes de matos euh... Euh, La première fois, quand j'y suis allé tout seul je... enfin, pour, les... pour le premier tournage, avant les repérages, après les repérages, pardon, je, je suis parti avec un Alpha 7, Sony Alpha 7 et des optiques fixes Samyang donc j'avais un 50 et un je sais plus j'avais euh, j'avais deux optiques fixes en fait et, euh, et je bosse avec et ça me force à, à me placer en fait l'idée c'est que je voulais me forcer à me placer au bon endroit et pas avoir un zoom où tu dis ah bah là je suis pas très bien mais je vais zoomer enfin moi j'avais envie de me donner des contraintes techniques un peu bon c'est pas toujours évident mais en tout cas voilà des optiques fixes un Samyang avec une une griffe euh, sony euh, je sais plus comment ça s'appelle euh... euh, voilà enfin c'est un, un alpha 7 sony qui tient bien les basses lumières en fait pour tourner la nuit ouais. c'est vachement bien et une sorte de griffe qui s'adapte et donc euh, voilà euh, le l'ingénieur du son il a un peu pété un câble au, <rire> au montage son et mixage son parce qu'il y avait beaucoup de choses un peu un peu crades D'accord, la griffe c'est le micro du coup, micro voilà, la directement griffe, quoi, pardon, ouais, sur l'appareil. Oui, c'est euh... euh, micro qui, qui se met sur le, le boîtier d'Alpha 7. Okay. En fait, c'est un appareil photo. Quoi. Et ensuite, la deuxième fois, donc, en... quand on est parti avec le chef opérateur, on avait une FS5 qui est aussi une, cam... est une caméra Sony FS5 et qui, pareil, fait des merveilles la nuit. Voilà, mais on était oui, on était on avait vrai, on avait un enregistreur magra euh, en plus avec une perche. Donc moi je perchais ou je ou je cadrais et mais euh, la plupart du temps je enfin, et puis après la perche, on l'a vachement vite abandonnée aussi parce qu'on s'empétrerait. Moi, c'est pas mon taf en fait, euh, preneur de son et mm. on voulait une équipe réduite, mais euh, donc voilà, ça s'est fait vraiment sur le pouce et, euh, On voulait quelque chose aussi de brut euh, comme ça, euh, un peu tout-terrain, c'était aussi l'idée. Euh. Et en même temps, ça donne un style plutôt très léché au final. Voilà. Après, ça a été vraiment magnifié, je pense, aussi par tout le travail d'Arthur euh, Moget, qui est l'ingé son, et qui a fait le montage et le mixage, et qui a retouché plein de trucs, et qui a vraiment retravaillé, et qui a réussi à, à garder ce côté brut de coffre un peu euh, qu'on cherchait, mais qui l'a magnifié pour que ça soit encore plus beau. Quoi. Mmh. Enfin, il y avait une bonne équipe, quoi. <rire> 60. <rire> Pas d'autres questions techniques Non. <rire> eh bien, écoutez, euh, est-ce que dans mes notes, moi, j'ai encore d'autres choses Moi, c'est vrai que je euh, pourrais en parler. Moi, je, je suis un peu encore dans l'optique euh, apprentissage, on va dire, partage d'expérience. Tout à l'heure, vous disiez, euh, à, par, à partir du moment où vous commencez à voyager euh, là-bas, euh, vous commencez à faire des images, et puis vous euh, vous disiez qu'il y avait eu un peu des périodes, euh, enfin en tout cas il y a eu euh, des erreurs que vous avez identifiées, euh, où vous avez dit, bon voilà, ça c'est pas des méthodes à refaire. C'est toujours intéressant justement d'avoir de ce, ce point de vue-là, euh, qu'est-ce qui, qu qui euh, vous a fait revenir en arrière, euh, quelles ont été les erreurs en gros à ne, à ne pas refaire dans, votre, dans ce parcours sur ce film-là de, de manière générale Oui, j'ai pas été très clair. Mais euh, c'était par rapport à une remarque que vous faisiez tout à l'heure, justement, euh, sur les, les... Ah, les allers-retours. Le fait de faire, le, faire ses premières armes euh, aussi en filmant tout de suite. Enfin, euh, du moins, pas tout de suite. Vous avez d'abord pris des notes et puis après, vous avez pris la caméra. Ouais. Et vous disiez, quand, vous, quand je prends la caméra et que je commence à filmer, j'identifie euh, certains écueils, certaines limites. Ça ressemble à quoi, du coup, ces, euh, ces points négatifs-là bah, C'est des... Euh... Ça peut être des, des, des mauvaises intuitions de cadrage, de mauvaises intuitions de lieu de tournage. C'est aussi des choses qu'on se rend compte, qu'on a dans la tête et qu'on imagine très belles à l'écran, ou qui vont marquer le spectateur. Et en fait, ça, crée des, des, ça peut être des, des choses complètement anodines, finalement. Et, et du coup, dans ce cas-là, moi, je, enfin, je me disais, il faut que je réécrive, en fait. Ça sert aussi à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des allers-retours entre le fait de filmer et d'écrire. faut jamais se... Ce... Enfin, moi, je, je fonctionne comme ça. Je me dis que l'écriture, en fait, c'est primordial et qu'il faut en permanence s'autoriser à réécrire ce qu'on fait, quoi. Ce mmh. c'est pas, pas perdre son projet en cours de route que de faire ça. C'est euh, se remettre en question en permanence parce que... Enfin, euh, je sais pas. Moi, je, je filmais des trucs parfois. Je me disais, putain, mais je pensais que ça serait vraiment chouette. Et quand je le revisionnais ensuite sur mon ordi ou même quand je, en rentrant de tournage... Je, je me rendais compte que ce que j'avais en tête, c'était pas, c'était pas beau <rire> ou c'était pas intéressant. Enfin, on peut appeler ça comme on veut. Et du coup, l'idée, c'était de enfin, d'accepter qu'on s'est trompé, quoi, mmh. et de se dire, bah là, en fait, je, je, ça fait un an que je veux faire ce plan, et une fois que j'y suis, je l'ai fait, et en fait, j'ai pas réussi à le faire, ça dépend des jours, et en fait, ça ne rend rien. Et, bah, il faut aussi... et là, c'est bien d'être entouré d'une équipe pour te dire « Ouais, mais là, peut-être que tu arrêtes avec ce truc-là. <rire> » ça, ça ne marche pas, quoi. Mmh. Mais ce n'est pas se renier que de faire ça, je pense que... Moi, ouais, je dis ça avec le recul, parce que sur le coup, j'ai la tête dure et je ne voulais pas lâcher. Mais... Mmh. Et puis voilà, il y a des plans, j'ai dû les tourner dix fois, euh... et... et ça rendait rien, quoi. Mmh. Donc euh, je pense que ouais c'est important de se... de se remettre tout le temps en question et d'accepter... De... D'accepter l'erreur, mais c'est bien, c'est formateur. Et euh, voilà. Mais sur la question de la technique, moi je pense qu'il ne faut vraiment pas se formaliser là-dessus. Après, moi je me suis lancé dans ce film de manière professionnelle, donc euh, on, a eu, on a eu accès à des moyens, euh, même si euh, je pense qu'un boîtier d'Alpha 7 maintenant c'est plus si cher que ça, je ne sais plus comment ça coûte. Mais... Voilà, ça peut s'acheter de manière collective, euh, ça peut. En tout cas, il ne faut pas euh, se bloquer à cause de la technique pour faire un film, quoi. Je pense que, de nos jours, avec le, avec le numérique, en fait, image, elle est tellement, il y a tellement des bonnes images, il y a tellement des bons trucs maintenant que ça fait peur, presque. Enfin, moi, je pense toujours à des gens comme Robert Gardner ou Jean Rouge, qui m'ont beaucoup influencé, moi, dans mon travail, quand je regardais leurs films. Et ben voilà, il y a des fois, la caméra, il y, a des, il y a des accidents, au son, c'est pas propre, mais ils ont fait des chefs-d'œuvre, quoi. Donc, je me dis qu'en en fait, il faut faire avec les moyens du bord si on n'a pas d'autres solutions. Et que voilà, quoi do it yourself, c'est une bonne solution pour démarrer. Après, si on peut avoir de l'argent et faire des choses mieux, avec plus de moyens, tant mieux, il faut le faire. Quoi. Mais il ne faut, faut pas se bloquer sur la technique, à mon avis, euh, au début, sinon on ne fait rien. Quoi. Mmh. Mmh. Et ça me paraît euh, un mot euh, tout à fait encourageant euh, pour les futurs réalisateurs et réalisatrices. <rire> Est-ce que c'était notre mot de conclusion, du coup Ben oui, je crois. <rire> ah ben écoutez, merci encore à tout le monde hein, d'être venu. Merci Nicolas, au plaisir de vous retrouver euh, pour, j'espère, votre prochain film euh, ou un autre projet euh, qu'on sera ravis d'accueillir ici dans l'auditorium. Euh, chers spectateurs... De même, au plaisir de vous retrouver pour euh, le, un prochain débat autour d'un film euh, présenté à Cinéma du Réel. À très vite, à bientôt. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci.